Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette édition 2016, nous avons pu observer quatre tendances qui se confirment ou qui émergent en matière de collaboratif dans les entreprises. Tout d'abord, la mise en place de ces réseaux sociaux d'entreprise ou communautés métiers soutient souvent une démarche de transformation globale d'entreprise qui dépasse largement la mise en place de ces outils. L'objectif principal est de proposer de nouvelles solutions qui favorisent le travail collectif, les échanges intermétiers, le travail en mobilité et le déclasonnement. Pour gagner en synergie et en efficacité, deux pratiques sont désormais très partagées. L'interface unique, accessible en un clic, multi-navigateur, est une condition indispensable à la fluidité de l'expérience utilisateur. Les codes des réseaux sociaux font résolument leur entrée dans les organisations. Tags, live, vidéos, personnalisation de contenu sont désormais de mise pour que le salarié retrouve l'univers auquel il est habitué dans sa vie personnelle. Deuxième tendance de cette édition, L'usage des outils collaboratifs et les démarches qui les accompagnent concernent souvent l'ensemble des équipes, sans distinction de qualification ni de niveau hiérarchique. La transparence ou la transversalité ne sont plus seulement des ambitions affichées. Innovation participative, sollicitation des collaborateurs pour construire le budget de l'entreprise, démarches collaboratives et co-construction de valeur de l'entreprise, les collaborateurs, managers et top managers deviennent acteurs tous ensemble de la transformation de leur entreprise. Troisième tendance, ces projets transvers sont désormais pilotés par des équipes pluridisciplinaires, à minima, RH, communication et système d'information. Les organisations ont intégré que ce collectif permet de prendre en compte à la fois les aspects culturels, l'accompagnement au changement, les impacts managériaux et organisationnels, ainsi que les impacts techniques. A noter par ailleurs que les RH sont davantage qu'auparavant sur le pont pour piloter ou accompagner ces projets. Et enfin, quatrième et dernière tendance observée, qui est une constante, l'accompagnement du changement est un enjeu incontournable pour l'ensemble des projets présentés. Désormais consciente du fait que dans tout changement, la culture prédomine, les entreprises rivalisent d'astuces et de méthodes pour embarquer le collectif et accompagner le changement. On a pu voir des key users, des digital champions, des vidéos, des newsletters, des plateformes de formation ou encore des journées digitales pour tous et même des « The Kinder ». Rien n'est trop original pour s'assurer qu'on accompagne suffisamment les équipes dans leur transformation. Des lieux dédiés au numérique sont même créés pour animer des ateliers et s'affichent comme disruptifs au service de l'innovation et de la transformation. Il me reste à remercier l'ensemble des candidats qui ont accepté de partager leur expérience unique avec nous cette année. Je vous encourage évidemment à faire de même et à candidater l'année prochaine pour partager et enrichir encore plus vos pratiques et longue vie à l'entreprise collaborative.